on se retrouve donc pour la suite du jeu The Long Dark, le chapitre 2, La Centrale, épisode 2. On était resté euh, ici, dans, le, dans la maison, euh, dans le vieux poste de contrôle. Et je vous avais dit, on va y passer la nuit. Donc euh, je tourne l'épisode en suivant, vous vous en doutez. Euh, donc tout simplement, je vais faire passer la nuit à Mackenzie et on va essayer d'avancer vers cette centrale sachant que ici il y a mobilhomme électricien perdu trouver le deuxième électricien donc je pense qu'il va falloir qu'on aille là et euh, ici on a euh, le, un autre électricien c'est suite au papier qu'on a trouvé donc euh, et, et tout est vraiment centré complètement à l'opposé de là où on doit aller donc on verra ça si on arrive à aller à cette centrale et ici, donc il y a le petit mobilhome où on pourra si on, si on y arrive, hein, bien sûr, s'il n'y a pas trop de blizzard euh, et après il y a la cabane ici à découvrir et je pense qu'après, euh, par ici, je pense qu'on peut arriver à aller là en jonglant si on arrive à, à atteindre ce mobilhome peut-être en passant par le pont mais j'ai un petit peu peur, vous voyez là c'est quand même assez compliqué alors, est-ce que c'est vraiment le pont Ou est-ce qu'il faudrait que je remonte là et qu'il y ait une possibilité de traverser Ça va être, comme je vous le disais, une vraie mise à un... On va déjà faire passer la nuit à notre Mackenzie. Donc, il y a un dodo ici. Il est à peu près bien, il est fatigué. Il est à peu près bien pour, euh, comment dire, c'est la nuit. Donc, on va le faire dormir 8 heures. Histoire qu'il reparte euh, de plein jour, quoi. Ok, donc, on n'a pas de blizzard. Ça va, le jour se lève. Donc, on va repartir. Alors, on est arrivé par là. Alors, au niveau de la map, il euh, faut que je continue euh, un petit peu, euh, voilà, en biais, là. Est-ce que je vais arriver à faire ça C'est une bonne question. Hein Alors, j'ai un pont, là ça amène il y aurait un premier pont là est-ce que c'est celui-là qu'il faut qu'on prenne c'est la bonne question est-ce que je peux courir oui on va en profiter qu'il n'y pas le bizarre oula d'accord un pont étroit tu m'étonnes Alors, on a intérêt de bien marcher au milieu. Par rapport à la map, on a traversé le premier pont. Mais est-ce que c'est là qu'il faut aller C'est une bonne question. Des lignes à haute tension, je n'en vois pas. Alors, ici, il y a une voiture. Comme d'hab, on va la fouiller. Pas grand chose d'ici. Les par soleil à chaque fois, il n'y a rien. Donc, euh, C'est une de portes, une quatre portes, quatre portes, quatre portes pardon. Il n'y a rien. Et le coffre Est-ce que je peux lever le capot Pas du tout. Un arbre est évidemment tombé dessus quand je me mets des repères. Alors. Au niveau de la map Ah, peut-être que c'est par là. Peut-être. On arrive à une espèce... Oh non, c'est même pas une grotte. Hein. Alors, une autre voiture. Alors, je n'ai pas de sac de couchage. C'est assez ennuyeux, ça. Il y a longtemps qu'elle est là, la voiture, à mon avis. On va regarder derrière. Il n'y a rien. Au niveau de devant. Il y aura rien au par soleil Ah, il y a un je si bien bien à Allez, kick la voiture. Par rapport à la map, toujours pareil. Hein. Ah, j'ai réussi à passer par. Est-ce que je vais pas être coincé à un bout d'un moment Ce serait un petit peu trop facile. De tous ces quakes. Le de Trouver un moyen de grimper. Super. L'arbre, peut-être. Pourtant, je suis partie, il faisait jour. Pourquoi d'un seul coup Ça me paraît tout sombre, cette affaire. Euh... L'arbre. Euh m'aide pas aïe pour petit mackenzie alors grimper par là peut-être parce que l'arbre là non ça va pas Un moyen de grimper Une jolie petite musique enfant, j'espère qu'elle ne sera pas copyright. Je trouve plus un moyen de descendre que de grimper, moi, mais bon. Des bâtons, c'est toujours utile. Hein. Où je suis par rapport à la carte Il faut contourner. Ah, le blizzard qui se relève. Enfer et damnation. va se prendre des euh, des barbes de Jupiter. C'est toujours utile. Comme je vous dis, hein, c'est un jeu où il faut pas se speeder. Voilà. Survivre est déjà très compliqué. Allez, ça, ça peut toujours servir. Alors, par rapport à ma map, faut que je passe par là. Oh non mais ils m'ont pas mis un Teddy, c'est pas vrai. J'y crois pas. J'ai un Teddy bir en bas. Comme si nous n'avions pas assez. Le pauvre Mackenzie a pas de chance. Encore un Teddy. Youpla boum. Alors. Un moyen de grimper. en peut-être l'arbre qui est là. Faut passer de l'autre côté. faut pas euh, faut pas glisser d'un millimètre hein. ok alors il va escalader Ok Là on n'a rien on, on se retrouve à côté de Teddy là Le challenge écorcé. Hein. Est-ce que si je prends cet arbre En même temps, je ne vois pas pour... comment il pourrait escalader. Là, peut-être encore, ouais, ça a l'air. Par rapport à la map, on en est où ouais, On revient en reculant, hein hum, hum. J'espère que le Teddy ne va pas nous retomber dessus comme dans les, dans les tout premiers épisodes où on jouait Mackenzie. Parce que rappelez-vous, vous aurez l'air fait de toute façon à la fin, mais rappelez-vous la misère que ça avait été pour tuer ces couches. Vous en avez fait voir de toutes les couleurs. Alors, euh, on continue. Par rapport à la map, euh, par la droite, mais... Euh, que je vais pouvoir redescendre sans me taper Teddy. C'est une bonne question ça. Il y a des loups, ça c'est sûr. Mais je m'attendais pas à revoir notre ami Teddy. Hein. Là peut-être tout droit. Parce que là je ne vois pas. Il y a les loups en bas. Pas possible. Oula là. Oula là là là là là. Ah oh non, ça va, ça va, ça va. Ça va pour la map. Ils vont, ils nous font carrément contourner la, la montagne. Hein. Ah, là il y a une grotte. Intéressant d'aller voir. Il y quoi C'est des cailloux, là du bois. En fait t'as déjà fait le tri Mackenzie, faut parler comme ça. On commence à voir le bizarre qui souffle. Hein. Un petit peu inquiétant cette affaire. Peut-être faire du feu dans la grotte On peut voir que la température du corps. Euh On l'abri là, ouais, ça remonte. On va attendre fait un petit break là je vais attendre que la que le vent passe peut-être et je vous reprends je vais le faire boire manger là je crois que c'est un c'est lit ça non ouais peut-être le faire dormir un petit peu et euh, je vous retrouve ensuite à tout de suite alors je l'ai fait dormir deux heures mais ça ne m'a pas à énormément avancé donc euh, bah, écoutez on va essayer de remonter on a raté le mobilome du coup. Donc il faudrait redescendre. Euh, oh là là Oh là là C'est une catastrophe. Euh, alors. Si je vais par là. Il faudrait que je prenne à gauche pour trouver ce fameux mobilome. Et peut-être, peut-être pouvoir m'y abriter. Mais franchement, là. Euh alors, les lignes à haute tension sont là-bas. Hein. On peut voir là-bas qu'il y en a une. Ce mobilum serait où Parce que si je descends, là je me casse la marboulette. Ah, oui. Hein. En plus, il a un surpoids, pépère. Hein dans le loup dans tes rêves hein. dans tes rêves monsieur le loup là au niveau de l'arbre je ne peux rien faire j'aimerais bien quand même trouver euh, ce mobile homme peut-être juste c'est peut-être ça là non ah oh, non c'est un caillou C'est compliqué hein pour redescendre. Oh là là. Si je le fais sauter, il va se faire une entorse. Hein? Non. je serait par là Dire le faire repartir en arrière, ça va. On est à l'abri du froid là, donc pas de problème jusque là. Euh, escalader, vas-y. Trop contente d'avoir trouvé où il fallait escalader que j'ai oublié le mobile. On aurait pu le faire après, mais bon. Autant le faire là si on peut. Le problème étant que voilà, c'est décembre. C'est un enfer. Que je reprenne ce bout de bois. Sachant que j'ai dit en bas tout va bien t'es dit m'attend en bas dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu je vais me le faire euh... hey. pourquoi tu veux pas avancer là Marche arrière, il veut bien. Faut pas oublier non plus que c'est un jeu où il faut explorer. Hein. Il y a des choses à trouver qui sont cachées, ce qui ne facilite pas la tâche. Alors, c'est selon la façon de jouer de chacun. Il y en a qui vont zapper les quêtes secondaires, vraiment se centrer en mode histoire que sur les quêtes principales. Moi j'aime bien vraiment tout faire, autant les quêtes secondaires que les quêtes principales. Alors c'était un petit peu plus long pour les vidéos, mais bon, fait chacun sa façon de jouer et de voir le jeu comme il entend. Faudrait que j'arrive à remonter euh, pour pouvoir trouver ce maudit mobile homme et mais je vais me taper des hein. c'est une obligation ou mourir au choix euh, est ce que je peux passer là ça n'a pas l'air hein. ici peut-être et quand je vais vouloir retrouver l'endroit où je suis passé pour escalader je vais pas le retrouver Par là, non plus. Oh, Mackenzie, tu es un petit peu douillé quand même, hein, faut pas abuser. Au niveau de la map, faudrait que je passe un... ben, par la gauche, mais le problème c'est que par la gauche. Il va me maudire, hein, Mackenzie. Il va pas m'aimer du tout. Hein. Alors, est-ce que là je suis dans la bonne direction Il faudrait que maintenant. Où est, pas... Où est passé Moubilon Ah, c'est beaucoup plus haut. Il faut que je remonte. Oh là là là là là. Là, oui alors est ce que le mobile est dans ce sens ouais alors, mais il m'avait dit qu'il y avait un éboulement qui pouvait pas passer je fais tout ça pour rien ouais tout ça pour rien il m'a bien dit qu'il y avait un éboulement on peut pas escalader voilà ouais, tout ça pour rien donc ce que je vais faire, je vais vous laisser là, je vais retourner de mon côté en essayant de le garder en vie à l'endroit où j'étais, parce qu'apparemment là, pour rejoindre le mobile homme, c'est pas par là parce qu'il y a eu un éboulement. Donc je vais essayer de tourner, virer, c'est trouver en essayant de le garder en vie et surtout en faisant avec le blizzard. Donc je vous retrouve euh, ben une fois que je suis, on dira au mobile homme. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve, mais euh, je n'ai absolument pas trouvé le chemin pour aller au mobile homme. On reverra ça plus tard. C'est pas grave. Euh, en fait, je vais en profiter pour amasser les, les têtes de massette. Ça peut aider hein, si on est en panne de, de nourriture. Euh, on se trouve ici donc on va pouvoir aller à la, à la cabane qui est là, on pourra s'y abriter je pense et là je vois en face de moi c'est pour ça que je vous ai récupéré qu'il y avait euh, une corde donc euh, on va descendre là Alors, je vais me prendre des massettes parce que euh, je vous dis ça peut aider si on manque de nourriture hop et comme il n'y a, a pas le blizzard on peut se permettre de, de, de pouvoir euh, bah, collecter un petit peu sans trop souffrir du froid. Par contre, il faudra qu'on ait rejoint la maison avant la nuit. Parce que là, ça va être l'enfer. Voilà. Alors, euh, peut-être de ma collectée. Nickel. Alors, j'ai tourné, j'ai viré, j'ai cherché. Peut-être qu'après, on aura la possibilité de rejoindre, de rejoindre ce cabane. Il doit y avoir un moyen d'y arriver. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc, je suis reparti en arrière, en fait. Et j'ai remonté tout ce qu'on avait descendu. Voilà, tout simplement. Je suis en surcharge. Alors, bah, écoute, tu vas manger ça. On va essayer de le nourrir au max. Hop, mange. Je... On va lui faire boire un souda. Toujours un surpoids de 2 kg. Euh, je vais lui faire boire de l'eau. J'ai 5 kg de trop, super. Euh... Qu'est-ce que je peux jeter Tête de massette, ça peut servir de petit bois. Avant, on pouvait le manger. Tiens, euh, qu'est-ce que je peux jeter euh, qui est lourd Ça, c'est quoi Une boîte de poudre à canon, poudre explosive. Euh, qu'est-ce que j'ai qui pèse J'ai pas trop le temps. Bon, je vais jeter ça. C'est pas ça qui va me m'aider. un truc qui m'embête euh, là je ne sais pas du tout quoi jeter Et on va jeter euh, ben, du bois parce que là ça va mieux que dalle hein. 35 kilos est-ce que je peux pas arriver à, à réparer mes pompes, par exemple action réparer et la nuit va arriver. Ça va être compliqué. Ok. Il a froid. Est-ce que je peux lui faire boire un kawa Quelque chose comme ça. Hop. Il est froid. Super. Euh, tant pis, bois-le. Retour. Ah, je suis toujours en surpoids. Il ne va pas vouloir. Ah je ne sais vraiment pas quoi jeter, c'est horrible euh, pour la lampe, alors je peux peut-être, euh, action, ravitailler, voilà, retour. j'ai toujours un surpoids de 0,4 g, euh, ben je vais jeter ça, voilà, là on n'est plus en surpoids. Allez, descend un petit Mackenzie. Allez, par rapport à notre map, la cabane est face à nous, apparemment. Petite biche. Qu'est-ce que c'est ici? Vestige du cueilleur. Et moi qui pensais m'abriter, c'est raté. On a un poil quand même. On a de la nourriture. On a un sac de couchage de... Ok, super. Euh... Écoutez, on va faire un feu. C'est minutes. Tu ne me mets pas ma... 1h39. Euh, J'ai pas beaucoup de choses sur moi pour euh, 11 minutes de feu, mon dieu. Chance de réussite 55%. On va essayer. C'est moi moite-moite hein, des chances de faire du feu là. Essayez de lui faire boire au moins une boisson chaude ou quelque chose pour tenir le choc. Hein. Allez, Allez, come on. on. Come on. Why didn't that work? Ça n'a pas marché. Euh... On va mettre un accélérant. Hop, on va mettre les bâtons. Là, voilà, j'ai 100% de chance de faire du feu. Par contre, j'ai vite intérêt à ajouter du combustible. Euh, on va mettre ça. Deux heures. Voilà. Autour. On va se faire chauffer un, un truc chaud. Euh, hop. On va se faire ça par euh, ça. Ouais, ça, ça peut être bien. Hop. Du porc au faillot. On va prendre même euh, Et là, qu'est-ce qu'on pourrait se faire euh, De l'eau chaude, peut-être. Euh, pourquoi pas Choisir. Euh... Je me fais un petit café peut-être Allez, cuire un café. Tu ne veux pas Non, il ne veut pas. Il vous faut 0,25. Je n'ai plus assez d'eau potable. Hein. Alors, est-ce que j'ai un petit peu d'eau pour... J'ai plus d'eau. Alors là, c'est là ici c'est près dans deux minutes alors on va le manger ok et là on a un, un bonus de réchauffement Et donc c'est bien la cabane. Hein. On n'est pas très loin de la centrale en fait. Hein. Non, on n'est pas très loin. Midi. Je vois pas dans quel sens je vais là. Euh... Je vois pas ma flèche. Je pensais que ça allait être une cabane où on allait pouvoir dormir, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut passer par là Parce Apparemment, il faudrait monter... Alors, les lignes à haute tension, franchement, ça ne m'a pas aidé du tout. Hein. Je pense qu'à mon avis, il ne faut pas suivre. Oh là, oh là, oh là, oh là, il y a du monde. Je vais me faire attaquer par une meute de loup. Hop, utiliser. J'ai une meute de loup à droite. C'est pas top, top, top. Au niveau de la map, évidemment, il faut que j'aille tout droit où il y a les loups. Hein, pourquoi me faciliter la tâche Il y a une voiture. regarder s'il y a quelque chose là-dedans il n'y a rien Donc on va lever le capot comme ça je saurai que je l'ai fouillé, il n'y a rien ici parce que je suis dans la bonne euh, ouais, dans le bon chemin Pour l'instant les loups ne m'attaquent pas. Je ne pas le symbole de l'attaque. En plus la trouille de moi qu'autre chose. n'a rien, euh, comme là, ça va être vide, ok, c'est un pick-up, on va ouvrir le capot, histoire de dire on a fouillé, et on est arrivé à la centrale, donc ce ne sera pas, euh, bah, ce sera dans le troisième épisode qu'on verra exactement ce qu'il y a dans la centrale, on va y quand même y rentrer, histoire 2, On a quand même trouvé la centrale. Essayons de rétablir le courant. Ok, ben on va en rester là pour euh, euh, The Long Dark, chapitre 2, la centrale, épisode 2. Je pensais que ça allait être plus compliqué à y aller. Par contre, on aura énormément d'objectifs dans le prochain épisode à faire. Euh, ici, au niveau de la map. Donc, nous, on est là. C'est bon. C'est dans notre, notre capacité. Là, on a découvert donc, cet endroit. Faudra qu'on arrive à essayer d'aller là, c'est pas gagné, pour trouver euh, le deuxième électricien. Ici, le vieux poste de contrôle, on pourra toujours aller voir. Mon état tout à l'heure, il me semble, on aura aussi l'électricien perdu, le deuxième qui est là. On a ici les rumeurs de Blackwood où une personne suspecte a été aperçue à faire, et le loup bien entendu là-haut. Je ne vois pas d'autres objectifs qui se seraient rajoutés. C'est déjà pas mal et là donc on doit trouver ça pour l'électricien je ne vois pas et là vous voyez il y a encore des lieux à, à découvrir et, et c'est en flânant qu'on ouvre qu on ouvre la map en se baladant, façon de parler comme là par exemple la grande prairie c'est du fait que je sois passé par là que j'ai découvert cet endroit écoutez on en reste là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube de mettre un petit pouce en l'air de mettre un commentaire ça fait toujours plaisir ça, ça aide la chaîne aussi à monter euh, au niveau de YouTube. Donc merci à vous tous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye.